Mais dis donc, j'allais me suicider. Comme d'hab. Mais sur moi. Bah Anaïs Bah <rire> Anaïs en tout. Ah, oui. Il y a des gens, hein Parce qu'en fait dans cette map, il y a des coffres à munitions qui sont piégés. D'habitude. Pi quoi <rire> <rire> Alors ah non, non, non et elle... Si tu tombes dans un trou, tu me tu me préviens à l'avance, hein Ah, il y a 7 qui s'amuse tout seul avec des quoi, des responsables du mouillage. J'étais pas censé me retrouver au corps à corps, mais ils attirent. Ah Attends, j'ai un nouveau lance roquette Oui, sympa. Il marche très bien ce nouveau lance roquette C'est pas dur mais j'adore. Qu'est-ce qui t'arrive You connard. Derrière toi. Ah, ça sent le pirate maudit ça. Aïe aïe aïe. J'ai tiré ma roquette au corps à corps. Une chose à ne pas faire chez vous. Aïe. Je suis occupé mec. En fait, je crois que je vais me mettre au lance roquette c'est tellement plus sympa. Moi... Euh, bah dès que... Aïe AH Ah non non non, ah non non non non non ça c'est pas bon ça c'est pas... Oh là non ouais, non Ouais d'accord ça... euh, Alors... des ennemis ah, non. Alors moi j'en ai mais euh... Allez allez allez il ah. Ah, y a un y a brutal derrière nous Oh putain pas le Ah moi non plus je suis pas fait pour hein. Ah mais je suis bête j'ai des grenades pourquoi oh, j'utilise pas si mon bête Ah mince j'ai pas le temps de te sauver désolé Ouh. Il y a besoin de soins Anaïs Je crois qu'elle dort Ou tu l'avais vu Ah oui je vois c'est bon Oh, quel psychopathe T'es où ah. où Caché Ah, je crois que je les ai énervés. Pourquoi tu les ramènes ici Eh, regardez, je me suis coincé comme un idiot. Bon, bah, écoutez, je vais faire un rocket jump. Voilà il y a toujours un trésor à trouver dans le coin Oh gros Euh, qui est gros Personne n'est gros ici Ah oui Ah si celui-là il est gros Oh. Ah, ah j'ai même pas ah, eu le temps euh, te <rire> euh, Voilà Toujours pas de coffre explosif hein. Moi j'ai tendance à croire... Aïe ah, y... J'ai rien dit si ça c'est pas du timing Ah bah exactement Voilà Normalement j'ai fait des jolis petits effets pyrotechniques Ouah Vers les deux niveau 39 Les deux non, ouah, Vers ouah. le tour on dit s'il te plaît quand on est poli petit oh, si on dit ou. oui, on dit s'il te ah. plaît Ils ont pourri J'avais des amis ah. Ok Sébastien et Mathieu ouais. ah. Silence. Et on marche sur les barbelés sans aucun problème. Bonjour monsieur le canonnier brutal. Ah, je suis allé dans un endroit où il y avait des gens. Ah, pirate maudit, non Pas encore à corps Pas au corps, encore à corps Il est 22h. Il maudit Là où il y a des grenades que j'ai balancées sans réfléchir. Oh Oh merde, je l'avais pas vu ça des vagues, là. Soin, euh, ouais, ouais, ouais, Faut Ce derrière. Soin. ouais, ouais, ouais, ouais, j'en ouais, besoin aussi ouais, ouais, ouais, ouais, un ennemi, un ennemi, bonjour. Ah oui, c'est un Bon, Je vais pas réussir, les gars. C'est la deuxième mort de la journée. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, si, si, si, non. Merci. Oui, c'est l'heure de la savonnette. Je crois qu'il y a des gens dehors. Et des straps Au revoir. Ah, ça, ça, ça, ça, c'est le piège. Laïs, figure ah. <rire> C'est vrai que c'est sale, hein. Je crois qu'il y a des ennemis dans le coin. Ah ouais. Bonjour. Ah là là là là là là là là Je vais. Ah bah, je débarre. Oh non mais... Ouais, il va falloir que j'apprenne à rester derrière. Ah bon ouais. C'est quoi son matériel sexuellement explicite Je voir. Là, il a éveillé ma curiosité. J'ai mmh, l'impression que c'était un ennemi. Ah ouais, c'était bien ennemi ah ça, ça. Ah oui. Ah bah c'est bon Anaïs, celle-là, encore, accord Soin, soin, soin Anaïs, soin, soin, soin. Et Mathieu, Mathieu, t'es où T'es trop loin Voilà ah. ouais. Voilà Merci Ah, soin, soin, soin D'accord, ok Ah, es trop... Quoi il est trop fou Quoi Il a un chapeau de serreur C'est pas chier le cas Junk Je... Ah, d'accord Rien à voir avec kennedy en fait. Ah mais toi tout de suite tu trouves une, une, une, une cabine d'essayage, tu peux pas t'en empêcher. Il est pour moi. t'es où Ah mais c'est horrible. Mais c'est horrible. C'est gros comme une maison. <rire> Comment tu parles à ton piège mort Tu veux que je t'améliore <rire> <rire> non, c'est clairement pas en plus! Qui sait qui veut avoir un upgrade? Qui sait qui veut avoir une mise à jour? Une euh... Exécution exécutable.exe! Bon, alors. Ah c'est très difficile! Et on a une sticky mirve explosive en violet. Yeah J'avais pas vu. C'est normal ces explosions Ouais, c'est moi qui sais. Espèce de citrouille. Ah, tu t'es fait t'es en train de faire le tour de la piste Mais Non, il passe proche quand même, le monsieur. Oui, on est là. NON Tu peux dire que ça a servi strictement à rien Ah ouais, ouais. La marche, c'est le pied. Bonjour. Tu t'es trouvé des copains Oui Je crois que j'ai tué quelqu'un. J'ai visé comme un pied, mais je crois que j'ai tué quelqu'un. Bienvenue au club. Pirate Elle est bien cette mission. Oui, Exactement. Anaïs, tu peux nous refaire la prise de tout à l'heure J'ai ma caméra, elle était pas bien mise. Ah <rire> C'est dommage. Ah mais en plus vous ne m'attendez pas du tout en fait. Et c'est là. <rire> non. Quoi non Ça, ça va là. Je resserre ça. Là, je retaille un peu. Et voilà le dernier fragment de boussole. Alors. Pourquoi il en a pas fait quatre directement? Oh mille excuses Herbert. Oh, J'ai omis de vous prévenir que vous partiez une grosse bombe sur vous, hein oh, Je suis vraiment désolé. Bon, ramenez-moi le dernier fragment de boussole, qu'on sache enfin où se trouve le trésor. Ah je croyais que tu voulais le dernier fragment d'Herbert. Ça serait ça été plus compliqué. Coucou il y a du monde ici ah, but... oh. Fusion Go drive your skiff around in circles very quickly. I find this sexually attractive. Quoi? Oh. Aïe! <coughs> On passe à 100 QR pour ouvrir des coffres? Oui! Ça je vous laisse. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais <rire> qui a la poisse comme ça? Oh oui! Mais quelqu'un veut pas lui enlever ses piles à clap trap?